Ce matin, je me suis levé à 6h17, comme tous les matins. J'ai fait pipi. Je me suis brossé les dents. Je me suis rappelé que j'avais pas besoin de me peigner. Alors je me suis dit, j'ai 5 minutes, je vais réformer l'éducation nationale. J'ai mis mon plus beau costume, celui que je mets au Conseil des ministres, sur les photos officielles et quand je passe à la radio. Il manquait la cravate, mais j'étais beau quand même. Je suis arrivé à mon bureau. J'ai dit... L'essentiel, ce serait que les facs puissent choisir leurs étudiants. Ouais. On a créé un algorithme, c'était super efficace. Alors j'ai dit, Berthier, il va falloir remuscler le bac. Les élèves auront le choix des cours et ils pourront changer tous les trimestres. On m'a dit non. Tous les semestres On m'a dit non. Tous les ans On m'a dit c'est chaud. Comme les profs commencent à me gonfler, j'ai décidé de réformer tout le système scolaire. Je leur ai dit « C'est pour remettre de la confiance ». Ils m'ont pas cru. Alors j'ai été à la télé. J'ai dit « Confiance en son école, confiance à la société, créer ce lien de confiance, je vous fais confiance ». Ils m'ont pas cru. J'ai répété « Je vous fais confiance ». Ils m'ont pas cru. Avec leurs conneries, les parents et les élèves ont commencé à s'inquiéter. J'ai fait appel à un ami. Allô, Castaner Oui, ils sont occupés en ce moment, les policiers les profs ont commencé à dire qu'ils étaient mal payés, j'ai dit que j'allais m'en occuper. Je l'ai pas fait. Je vais d'ailleurs créer un observatoire du pouvoir d'achat des professeurs. J'ai dit que j'allais les augmenter, mais comme j'avais pas envie... Voilà 1000 euros d'augmentation, brute par an, dans certains établissements, pour la première année d'enseignement. Voilà, vous êtes contents Les profs ont continué. Du coup, j'ai sorti mon arme fatale à retardement avec combo diversion. Oh, oh, oh, oh regardez Regardez là, regardez Un nouvel amendement sur l'école de la confiance ça a pas marché, les profs étaient encore plus énervés. J'ai dû partir parce que Parcoursup avait bugué. Il y avait 40 000 élèves qui avaient plus leur vœu, c'était un peu la merde. J'ai rebooté Parcoursup. J'ai convoqué les syndicats de l'enseignement pour les consulter. Diminuer le nombre de profs alors que le nombre d'élèves augmente, c'est ça le pragmatisme Monsieur Blanquer Monsieur Blanquer Ouais, ouais, ouais, je vous écoute. Je les ignorais. Ils ont fait la grève. Le, ce chiffre, c'est de 10,98 Ce sont des chiffres qui sont, qui sont assez bas. Je les ai ignorés. Ils ont manifesté. Je les ignorais. Ils ont lancé une grève le premier jour du bac. Oui, euh, on peut recruter les profs des écoles pour surveiller le bac, non Ah, ils sont en grève aussi euh, Les retraités de moins de 67 ans Ah Bah non, bah non ça n'existe plus. Euh, les syndicats d'élèves aussi sont avec eux, vous êtes sûr. Allo Castaner? Bref, je suis ministre de l'Éducation nationale.